Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Writer. Nous allons voir comment trouver et sélectionner du texte entre parenthèses. Nous cherchons des parenthèses avec quelque chose au milieu qui n'est pas une parenthèse. Nous allons définir ce quelque chose par une expression régulière. Le bouton d'aide permet d'accéder à leur liste. Cette expression correspond à notre besoin. Entrecrocher ce que l'on recherche avec l'accent circonflexe devant pour la négation. Nous utilisons également le plus qui permet de trouver un ou plusieurs de ces caractères. Nous recherchons donc quelque chose qui n'est pas une parenthèse fermante, quel que soit le nombre de caractères. Les parenthèses sont elles-mêmes des codes que l'on peut utiliser pour faire des regroupements ou des recherches avancées, comme nous le ferons tout à l'heure. Pour qu'elles soient interprétées, normalement, nous ajoutons la barre oblique inversée de cette manière. La recherche commence donc par une parenthèse ouvrante. La barre oblique inversée permet de l'interpréter. Suivi de quelque chose qui n'est pas une parenthèse fermante, quel que soit le nombre de caractères. Suivi d'une parenthèse fermante. Voyons maintenant comment rechercher tout ce qui est entre parenthèses sans sélectionner les parenthèses, par exemple comme ceci. Comme dans l'exemple précédent, ce qui est à l'intérieur des parenthèses est quelque chose qui n'est pas une parenthèse. Mais cette fois, à condition que ce qui précède la position courante soit une parenthèse, et à condition que ce qui suit... Le texte sélectionné à la position courante doit être égal à une parenthèse fermante. Voyons maintenant d'abord comment gérer ce qui précède. Nous recherchons quelque chose qui, avant la position courante, est égal à une parenthèse ouvrante. suivi toujours de quelque chose qui n'est pas une parenthèse. Et puis, à la position courante, nous recherchons, à la position courante, quelque chose qui sera une parenthèse fermante. D'autres codes de recherche évolués sont disponibles. La description de cette vidéo inclut le lien vers la page qui les présente.